Bonjour les amis, aujourd'hui je vais vous parler de ce qui fait la différence entre un trader gagnant et un trader perdant. Vous avez peut-être un peu d'expérience en trading mais vous n'arrivez peut-être pas à avoir encore de très bons résultats et même si souvent vous avez des trades gagnants ce qui plombe vos résultats c'est que vous avez de temps en temps un trade perdant qui annule tous vos bénéfices. Et ça, c'est classique. C'est pour ça que 80 à 90% des, des traders débutants n'arrivent pas à être gagnants sur les marchés. Ils font des trades gagnants, ils arrivent à trouver des points d'entrée euh, très bons. Mais le problème, c'est que lorsqu'ils ont un trade qui ne part pas dans le même sens, dans le, dans le bon sens, à ce moment-là, ils laissent courir leur perte. Donc, elle augmente, elle augmente. Et à un moment donné, ils sont obligés de couper. Et de manière euh, catastrophique, parce que s'ils laissent ouvert, ils risquent de faire exploser leur, leur compte, donc euh, d'annuler tout leur capital. Et tous leurs trades gagnants sont ainsi euh, éliminés avec un seul trade perdant. Peut-être que vous avez connu euh, ces mésaventures, moi je l'ai connu aussi à mes débuts, mais quelle que soit la méthode de trading que vous allez utiliser, vous, vous verrez certainement c'est toujours le problème que vous allez rencontrer. Donc la seule manière de faire c'est de couper absolument rapidement vos trades lorsqu'ils ne partent pas dans les secondes ou la minute qui suit dans le bon sens. Donc vous pouvez euh, trader n'importe quel marché, vous pouvez utiliser n'importe quelle méthode de trading, vous aurez toujours le même problème si vous n'arrivez pas à couper vos positions. Donc moi ce que je vous conseille, c'est de déterminer, d'avoir une bonne méthode bien sûr de trading, d'apprendre une bonne méthode. Vous pouvez apprendre ma méthode ou une autre méthode. Mais ce qui importe c'est de rentrer dans votre trade avec un stop loss le plus proche possible et de le mettre le plus rapidement possible à break-even, c'est-à-dire à zéro pour que vous n'ayez plus aucune perte si le marché se retourne sur votre point d'entrée. Et c'est la seule manière d'avoir des bons résultats. Si vous voulez faire du trading à long terme, que vous ouvrez une position ou que vous mettez un, un ordre d'achat ou de vente avec un stop loss très, très éloigné, ben vous verrez que vous n'aurez que très difficilement de bons résultats. Vous en aurez peut-être de temps en temps mais en tout cas je connais très peu de traders qui arrivent à de bons résultats comme ça. Par contre des traders qui tradent des grosses sommes d'argent et qui utilisent la méthode que je vous explique, ça oui il y en a qui font d'excellents de, résultats. Donc ce que vous devez faire c'est toujours rentrer au meilleur moment sur une position donc il faut que vous, euh, que vous arriviez à acquérir une, une bonne méthode de trading et euh, si le marché ne part pas dans le bon sens, ben vous coupez rapidement votre position. Donc par exemple ce matin moi j'ai pris une position ici sur le Dax. Vous voyez, je suis rentré ici avant l'ouverture des marchés donc était, il était ici à Tenerife il était 7h-20 donc 8h-20 en France. Je suis rentré, j'ai euh, pris euh, euh, mon trade ici. donc vous voyez après cette bougie impulsive on est ici en 15 minutes. Donc j'ai vu que le marché démarrait, j'ai pris une position ici avec un stop loss assez proche. Si jamais le marché ne confirmait pas eh bien je coupais ma position. Ensuite une fois que le marché m'a laissé suffisamment d'amplitude pour remonter mon stop loss, je l'ai mis au-dessus du point d'entrée, vous voyez ici la ligne rouge au-dessus de la, la ligne bleue. Donc à ce moment-là le marché a démarré, même s'il est parti qu'il est revenu un petit peu, il est reparti après et maintenant vous voyez euh, il est ici euh, à plus de, de, 100, de 120 points. Entre temps j'ai pris bien sûr des bénéfices sur mes positions, donc je vous conseille de prendre toujours une position que vous pouvez splitter en plusieurs fois, donc trois fois par exemple. Donc là j'ai encore une position ouverte. Donc j'ai déjà 100 points de gain aujourd'hui et j'ai encore 120 points ici. C'est possible que le marché aille encore plus haut. Mais s'il redescend même sur mon point d'entrée ici, j'aurai toujours mes 100 points de gain. Donc ce qui va faire la différence c'est de vous positionner de manière à ne jamais laisser une perte annuler vos bénéfices. Ici bon je n'ai pas eu de perte aujourd'hui. Mais ça peut arriver que vous fassiez 10, 20, 30 scalps gagnants et puis que vous laissiez une position perdante. Imaginons que j'ai tradé à la baisse ici et qu'à l'inverse au lieu d'être en bénéfice je sois en négatif et que le marché soit déjà là et que je me dis le marché va redescendre et je vais devenir positif. Ce serait catastrophique, ce serait une gestion catastrophique de mon trade. Et pourtant c'est ce qui arrive souvent aux, aux traders débutants. Ici on voit bien qu'on est dans un marché euh, impulsif, vous voyez ici mon indicateur SDI ici derrière moi qui est euh, vert sur euh, quasiment toutes les positions. Là on a M1 en rouge mais toutes les positions ça veut dire qu'on est vraiment dans un flux haussier important et il est possible que le marché aille encore plus haut. Donc vous avez vu ces derniers jours certainement comme la bourse à monter après l'annonce de, euh, de la découverte euh, enfin de la mise sur le marché bientôt du, du vaccin euh, anti-Covid. Eh bien vous avez vu hier on a eu euh, un marché euh, assez extraordinaire et il y a une semaine je vous disais qu'on avait euh, une bonne probabilité pour que le marché monte parce que euh, j'avais donc des indications euh, qui me disaient que c'était une bonne probabilité. Donc vous devez avoir une bonne méthode vous avez un lien ici en haut euh, vers mes formations. Vous avez une formation gratuite, vous avez mes formations payantes, vous avez également euh, ces liens sous cette vidéo. Si vous cherchez une méthode efficace et eh bien vous pouvez prendre ma méthode mais de toute façon quelle que soit la méthode vous devrez toujours appliquer ce que je viens de vous expliquer. Ne laissez jamais une position perdante euh, de plus de, de 20 points, 30 points, 50 points, non. Si vous mettez un stop loss, remontez-les le plus vite possible et si vous avez 5 points, 5 points ou 10 points de, de perte, ce n'est pas grave. Hein? Si après vous en gagnez 120 dans la journée ce n'est pas un problème, vous compensez largement les petites pertes que vous pouvez prendre au départ et même parfois il faut s'y reprendre à plusieurs fois. Donc ici le marché est parti mais il aurait pu ne pas partir immédiatement et euh, j'aurais pu attendre que le marché se, se repositionne. Par exemple ici vous voyez il est monté, il est redescendu donc là on peut se repositionner là. Donc vous avez très souvent un marché qui part et puis qui fait une correction avant de repartir. Donc ça c'est une, une possibilité de vous repositionner aussi si vous avez raté le démarrage d'un trade. Donc tout ça vous l'apprenez dans, dans mes formations. En tout cas, retenez bien ceci, il faut toujours vous positionner avec un stop non pas éloigné mais un stop et surtout utiliser un stop loss parce qu'il y a des gens qui n'utilisent pas de stop loss. Ça peut marcher un certain temps mais vous pouvez être sûr qu'à long terme vous ne serez pas gagnant, vous aurez certainement un jour une catastrophe. Parfois on a des mouvements très brusques comme vous l'avez vu hier, donc le marché qui a, qui a explosé à la hausse. Si une personne avait été positionnée à la baisse à ce moment-là et pas de stop loss ben je peux vous dire que son capital en aurait pris un coup. Donc vous voyez euh, c'est la bonne manière de procéder. Donc vous voyez le mouvement qu'on a eu ici. Moi j'avais annoncé donc dimanche passé on était ici, on avait ces deux bougies vertes ici. J'avais dit que la semaine, euh, il y avait une chance pour que la semaine soit très intéressante et regardez ce qu'on a eu. Donc euh, là je ne m'étais pas trompé, maintenant j'aurais pu me tromper, hein. le marché aurait pu partir dans l'autre sens et je me serais positionné dans l'autre sens. Ici j'ai fait plusieurs, euh, plusieurs trades au long de la semaine passée et maintenant encore donc on est toujours dans ce mouvement haussier. Peut-être que le marché va se retourner à un moment donné, et qu'on pourra faire des beaux trades à la baisse mais pour le moment on est vraiment dans un flux haussier donc euh, c'est comme ça qu'il faut trader. Il faut privilégier les trades euh, d'achat, peut-être que le marché va monter encore plus haut. Vous voyez j'ai mis un, un take profit ici euh, très haut mais euh, c'est possible que le marché aille jusqu'à 13 500, on verra. Mais toujours est-il que mes positions sont, sont protégées, toujours euh, protégées. Donc vous voyez ici, euh, je suis là, vous voyez le marché se situe ici, euh, espérons qu'il aille là mais même s'il n'y va pas je suis protégé donc mon stop loss euh, ne me fera pas perdre, j'ai déjà gagné ma journée donc euh, 100 points sur la journée donc il n'y a aucun problème. Euh, si le marché se retourne ici moi je n'ai aucun souci avec ça. Donc retenez bien ça, ce qui fait la différence entre un trader gagnant et un trader perdant c'est la manière de gérer vos pertes. C'est le principal, c'est ça qui fera de vous un trader gagnant qui vous permettra peut-être un jour de devenir riche grâce au trading mais en tout cas de passer d'un trader perdant à un trader gagnant c'est cela. Donc limitez la distance de votre stop-loss, mettez toujours un stop-loss, remontez-le à break-even le plus rapidement possible et de cette manière-là vous verrez que vos résultats vont exploser. Voilà je vous dis à très bientôt, j'espère que vous appréciez euh, ces vidéos. Euh, Abonnez-vous à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Si vous voulez donc une formation efficace eh bien je vous propose mes formations. Euh, si vous avez aimé cette vidéo, likez-la, un pouce vers le haut ça fait toujours plaisir et ça m'encouragera à faire d'autres vidéos. Cliquez sur la petite cloche en dessous si vous vous abonnez de manière à recevoir un avis lorsque je publie une autre vidéo parce que je pense que mes vidéos sont utiles lorsqu'on a quelques années d'expérience, qu'on a pris des claques en n'appliquant pas ce que je vous dis ici et eh bien je pense qu'on est capable de donner des bons conseils. Voilà j'espère vous retrouver dans une de mes prochaines vidéos. Je vous dis à très bientôt, bye bye